Le verbe est un mot bien spécial qui exprime une action, un état ou un événement dans le temps. Par exemple, « je mange une pomme ».« Mange » est un verbe qui exprime une action. « Il est fatigué ».« Est » exprime un état. « Il pleut ». Ça, c'est un événement. Le verbe fait partie de la sous-catégorie des mots variables parce qu'il se conjugue. C'est sa conjugaison qui fait en sorte qu'il varie de différentes façons, en mode, indicatif, impératif, subjonctif. En temps, présent, passé composé, futur simple. En personne, première, deuxième ou troisième. Et en nombre, singulier ou pluriel. Regardons quelques exemples pour clarifier tout ça. « Je mange ». C'est un verbe au mode indicatif, au temps présent, à la première personne du singulier. Le même verbe peut prendre des formes très différentes, comme « ils ont mangé », indicatif, passé composé, troisième personne du pluriel. Nous mangerons, indicatif futur simple, première personne du pluriel, et manger, impératif présent, deuxième personne du pluriel. On dit que le verbe est un receveur d'accord parce qu'il reçoit l'accord d'un autre mot. En fait, il reçoit l'accord de son sujet. Dans la phrase « je mange une pomme », le verbe « mange » reçoit l'accord du sujet « je ».« Je » est un pronom de la première personne du singulier et c'est pour ça que « mange » s'écrit M-A-N-G-E. Si le sujet était différent, le verbe devrait s'accorder en conséquence. Par exemple, « tu manges » à la deuxième personne du singulier avec « s »,« nous mangeons » à la première personne du pluriel, « vous mangez », deuxième personne du pluriel, etc. La plupart du temps, le sujet du verbe est un nom. Par exemple, « fille »,« professeur »,« enfant », ou un pronom, par exemple, « je »,« tu »,« il »,« la tienne »,« celui »,« qui. Pour reconnaître un verbe dans une phrase, vous pouvez donc vérifier s'il se conjugue. Si vous pouvez conjuguer le mot ⁇ je mange, tu manges, il mange, je mangeais, j'ai mangé ⁇ ça veut dire que c'est un verbe. Une autre façon de vérifier que c'est bien un verbe est de l'encadrer par ⁇ ne ⁇ et pas ⁇.⁇ Je ne mange pas de pommes, par exemple. Si ça fonctionne, c'est parce que le mot est un verbe. Sinon, le mot n'est pas un verbe. Par exemple, ⁇ je mange une ⁇ ne pomme pas ⁇ Ici, on est vraiment sûr que pomme n'est pas un verbe. Passons maintenant au déterminant. Le déterminant est un mot qui sert à introduire un nom ou un pronom. Il donne souvent une précision sur le mot qu'il introduit. Par exemple, je peux dire « la voiture »,« deux voitures » ou « ma voiture ». Le déterminant « la » indique que je sais de quelle voiture on parle. Le déterminant « deux » indique le nombre de voitures dont on parle. Et le déterminant « ma » indique à qui appartient la voiture. Évidemment, il y a plusieurs catégories de déterminants, mais elles mériteraient toutes d'avoir leur propre capsule, alors on n'entrera pas dans les détails ici. Surveillez mes prochaines capsules pour en savoir plus. Je vous donne quand même quelques exemples. Le « la lait la, », un « une des », mon « ton son », ce « cette, c'est, deux, trois, quatre. Le déterminant est un mot variable et un receveur d'accord. Il varie en genre, masculin et féminin, et en nombre, singulier, pluriel. Et il reçoit donc l'accord en genre et en nombre du nom ou du pronom qui l'introduit. Si « voiture » est un nom féminin singulier, ça veut dire que le déterminant que j'utilise pour l'introduire doit aussi être féminin singulier. Pour reconnaître un déterminant dans une phrase, le plus facile est de trouver le nom. Parce que très, très, très souvent, le déterminant est placé devant le nom. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez aussi le remplacer par un autre déterminant que vous connaissez. Par exemple, dans la phrase « je vois différentes voitures », je ne suis pas certaine que le mot « différente » est un déterminant. Je peux le remplacer par un déterminant que je connais assurément, mais « je vois mes voitures ». Ça fonctionne, ça veut dire que « différente » est bien un déterminant. Pour finir, regardons l'adjectif. L'adjectif est un mot qui permet de décrire, de qualifier ou de classer le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Par exemple, « c'est une belle voiture ». C'est ma première voiture. L'adjectif belle qualifie la voiture. Autrement dit, il nous décrit comment est la voiture. L'adjectif première permet de classer la voiture dans un ordre. C'est la première, pas la deuxième ou la troisième, par exemple. Tout comme le déterminant, l'adjectif est un mot qui varie en genre et en nombre et qui reçoit l'accord du nom ou du pronom auquel il se rapporte. Voiture est féminin singulier. Belle est aussi féminin singulier. Comme avec les autres catégories grammaticales, si vous voulez reconnaître un adjectif dans une phrase, remplacez-le par un autre adjectif que vous connaissez. Par exemple, dans la phrase « c'est une grande maison », je veux savoir si « grande » est un adjectif. Je peux le remplacer par un autre adjectif que je connais « belle ».« C'est une belle maison ». Ça fonctionne, donc « grande » est un adjectif. Si vous n'êtes pas convaincu, n'oubliez pas que le dictionnaire peut vous aider. Voilà. C'était ma capsule sur les catégories grammaticales que sont le verbe, le déterminant et l'adjectif. Je vous encourage à poursuivre votre écoute avec la prochaine capsule sur l'adverbe et la préposition. Aussi, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un résumé général de toutes les catégories grammaticales de base, un exercice d'identification du verbe, du déterminant et de l'adjectif et un exercice d'identification de toutes les catégories. Merci beaucoup pour votre écoute!